Alors, euh, en fait, j'ai commencé par écrire un message aux trois écoles. Euh, donc, dès le lendemain, j'ai eu un premier appel d'une des écoles avec qui on a discuté. Euh, qui, euh, je, me sens, je me suis sentie très emballée euh, par euh, par l'école, euh, mais j'avais euh, quelques petites alertes euh, sur euh, des petites choses euh, comme. Euh, cette école se déployait très très vite. Euh, euh, également, elle me, me promettait entre guillemets un, une, un diplôme en 13 mois. Euh, et puis une semaine après, j'ai eu euh, donc, la directrice d'une autre école, l'école de Corriby. Euh, où là j'ai été euh, complètement emballée et les petites alertes que j'avais ressenties en tout cas euh, c'est, euh, elle la enfin, en tout cas moi j'ai été rassurée par les réponses de l'école Corévi sur ces points là euh, que euh, de devenir kinésiologue, on ne devient pas comme ça, il faut un temps aussi d'intégration et je le vis aussi moi, euh, chaque mois. Euh, donc euh, pour moi, c'est n'est pas en dessous de deux ans et même moi, je vais le faire en trois ans. Donc euh, euh, vraiment, ça, ça a coché toutes les cases et, euh, et je suis ravie aujourd'hui d'être dans l'école Corée. -Ville.